ouais bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, le Real Madrid vient d'exploser le FC Barcelone. C'était vraiment trop triste à voir. On n'a plus l'impression que le FC Barcelone a le niveau pour jouer les classiques C'est terminé. Il devrait déclarer forfait à chaque Classico. Ou bien on devrait changer le nom. C'est terminé. On ne peut plus appeler le Classico, un Classico, quand on voit l'UFC Barcelone jouer à un tel niveau. Aucune passe. Tout le monde joue vers l'arrière. Voilà votre pédrie. Voilà. Tous les jours, vous dites que c'est le meilleur, qu'il est plus fort que Kamavinga, qu'il est plus fort que Tuameni, qu'il est plus fort que Verratti, qu'il est plus fort que, que N'Golo Kanté, il est plus fort que Pogba, il est plus fort que tout le monde. Voilà. Vous l'avez vu contre l'Inter Là, on l'a vu aujourd'hui. Nul L'autre Gavi, il est venu pour découper seulement. Il est arrivé carton jaune. C'était du grand n'importe quoi. Lewandowski, c'est lui qui centre et c'est lui qui essaye de mettre la tête. Mais non Qu'est-ce que vous voulez Xavi, T'as un joueur qui s'appelle Ousmane Dembélé. Tu vas en conférence de presse, tu l'insultes. Oh là là Mais toi, tu n'as rien compris. Toi, c'est ça. Vous, là, le FC Barcelone, vous avez trop la rage contre les personnes de couleur. Samuel Eto'o, il avait raison. Il avait raison. Dès que l'autre il est arrivé, tout a changé au, au FC Barcelone. C'est une dinguerie, ça. T'as Ousmane Dembélé. Il te fait un match absolument... Une début de saison, masterclass, il arrive à l'heure aux entraînements. Tu viens, tu dis, ouais, blablabla, je sais pas quoi. Voilà maintenant, il a joué, il a pas trop dribblé, il a fait que des passes. Voilà maintenant. Qu'est-ce que le FC Barcelone peut faire si lui ne prend pas de risques hein Bande de nuls. Voilà, Karim Benzema, il vous met encore des buts. Là, maintenant, il va aller commencer à faire, à faire les essayages pour recevoir son ballon d'or demain. Ben oui, il va recevoir son ballon d'or. Vous lui avez donné Là, Lewandowski ici, avait mis au moins trois ou quatre buts. Peut-être qu'il y aurait eu match demain. Peut-être que lui aussi, il serait parti faire des essayages. Même si on sait que Karim Benzema, voilà, il va remporter le Ballon d'Or. C'est bon, il y a personne qui lui arrive à la cheville là pour les, les à ces saisons là. C'est du grand n'importe quoi. Bon, là, euh, c'est fini. Le vrai classico, il va avoir lieu tout à l'heure. Voilà, parce que on va pas se mentir, hein, la Liga, c'est cool, hein, c'est pas mal, mais voilà quoi. Là, en ce moment, la Ligue 1, c'est vraiment du, du haut niveau. On va pas se mentir. C'est du haut niveau. C'est du haut niveau. Ah oui, qu'est-ce que tu crois, là Bande de bambins. Voilà, le FC Barcelone. Qu'est-ce qu'on vous a fait, là, en Ligue des Champions Vous êtes combien Troisième. Vous allez être bientôt éliminé. Et puis, vous venez faire les malins. Parce que vous avez une histoire. Parce qu'il y a des grands joueurs qui sont passés par là. Oui, vous avez une histoire. Les grands joueurs sont passés par là. Mais ils ne sont plus là. L'histoire est finie. Votre équipe, là, elle est nulle. Messi ne reviendra pas. Voilà, depuis que Messi est parti, il est parti avec le classico. Il est parti avec le talent. Il est parti avec l'envie. Il est parti avec le football. Il est parti avec tous les ballons et toutes les gourdes. Vous avez soif